On a des questions sur les actions, des questions sur les entreprises, euh, questions plus précises maintenant. Euh, que faire avec Casino, nous demande Hervé. Euh, Est-ce que vous avez une opinion sur Casino ah, C'est de la consommation C'est de la consommation, mais c'est aussi une très forte exposition sur le marché brésilien. Et là, je suis beaucoup plus réservé. Et c'est là où j'ai une approche croissance et non pas value. Un mmh. investisseur value vous dirait peut-être que c'est le moment d'en acheter. Il faut attendre, ça va s'améliorer. Je ne vois pas de signaux d'amélioration sur l'économie brésilienne aujourd'hui. On est dans une spirale infernale avec une, un pays qui est en récession où il n'y a pas assez d'investissement alors qu'il y a des, des problèmes d'infrastructure très lourds et, et, et l'inflation. Donc c'est le, le pire, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'en fait les taux d'intérêt du coup sont élevés à cause de l'inflation, donc il y a encore moins d'investissements C'est donc c'est une spirale très donc vous négative. Ne touchez pas, vous êtes plutôt donc l'exposition au Brésil j'évite et je, je, je n'aurai pas de casino. Je préfère aller sur des sociétés mieux exposées, et arbitrer éventuellement sur du Carrefour qui est, qui est aussi haut. Au Brésil, mais qui est plus sur des sur sur le, la consommation de base. Et donc, quand l'économie va mal, les gens vont acheter plutôt dans des grandes surfaces où c'est moins cher que le discount. Que, hein. le discount, que, ouais. ce que et donc le positionnement. Est on l'en vous partagez l'avis de marie jeanne là-dessus sur Casino. Casino, c'est une très très belle valeur et on a vraiment beaucoup d'investisseurs particuliers qui en ont qui en ont depuis plusieurs années. Il y a une vraie régularité, il y a une vraie visibilité et il y a un rendement. C'est une valeur qui est très très bien gérée. Alors, euh, les gens en ont, et euh, beaucoup de nos lecteurs, effectivement, ont été coincés euh, par la baisse de Casino et de Rallye. Enfin, mmh. Rally, qui est la société la mère rallye. et qui, est, qui a un rendement encore plus élevé, et qui est très endetté, effectivement, et qui a fortement euh, baissé. Euh, Casino, effectivement, c'est le Brésil, ça a beaucoup baissé, mais peut-être que c'est un peu tard aujourd'hui pour vendre, pour vendre le titre. Euh, le positionnement euh, de, de la distribution sur le Brésil est difficile, mais ils sont en train de se repositionner plutôt sur des produits de consommation, non pas alimentaires courantes, mais essayer d'aller de, vers des produits euh, de consommation plus plus long, plus stable. Et donc la baisse du cours à la fois de casino et de rallye a été terrible. — Est-ce que vous euh, êtes acheteur Vous en prenez ou pas dans votre portefeuille ?— Non, non. Nous, on conseille de, de, de tenir la position. C'est un terme boursier qui n'est pas très glorieux. Ça veut dire qu'on <rire> s'est pris un petit peu C'est un tôle peu militaire. Oui. — C'est un peu militaire. Mais, mais euh, il faut savoir que encore une fois, casino est une très belle valeur. Beaucoup de particuliers en ont. Si on n'a pas vendu pendant l'été, on ne vend pas aujourd'hui.